Voilà. Il était un bonhomme, tout petit, tout petit. Sa tête est une pomme, son nez est un badis. Ses yeux sont des noisettes, sa bouche est un brigand. Et il a pour oreille de graines de melon. Sa jambe est une banane, son autre jambe aussi. Consomme une canne en sucre de candy. Il a une longue barbe, un tout petit chapeau. Et une feuille de rhubarbe en guise de manteau, il était un bonheur.